Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment eh bien, mieux gérer ces factures d'électricité, notamment comment mieux gérer eh bien, tout simplement le chauffage de nos appartements en location courte durée. Au moment où je tourne cette vidéo on est en train de rentrer en période hivernale et donc je pense que c'est la bonne période pour justement eh bien, te bouger et mettre en place des solutions qui vont te permettre de mieux contrôler, tout simplement, tes prochaines factures qui vont arriver. Mais c'est aussi qu'on le sait, aujourd'hui on est dans une période assez compliquée où le coût de l'énergie coûte de plus en plus cher. On sait aussi que nos voyageurs, de plus en plus, on n'a absolument rien à faire. Et je pense que tu es comme moi, dans mes appartements, eh bien ils ont tendance à mettre le chauffage limite à 30 degrés avec la fenêtre grande ouverte. Je pense qu'on vit tous plus ou moins les mêmes galères. Et donc, il est grand temps de se bouger, il est grand temps de mettre en place des outils, des applications, des appareils électroniques et je vais t'en présenter aujourd'hui qui vont te permettre à toi aussi de mieux contrôler tes factures mais surtout de prendre la main sur tout simplement les différents équipements. C'est finalement de la domotique, hein. euh, prendre la main sur tes équipements dans ton appartement. Allez, je te balance le générique et on se retrouve juste après.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 D'ailleurs, je t'invite à le suivre régulièrement sur cette chaîne YouTube. Je publie une vidéo par mois où je fais un petit peu un point sur mon, sur mon challenge. Et également aussi, eh bien, je voulais t'offrir avant de commencer tout de suite deux formations sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro sans crédit bancaire avec des résultats rapides. J'ai deux méthodes, deux formations. Deux méthodes qui sont finalement assez complémentaires mais qui ont une approche totalement différente et c'est pour ça que je t'ai préparé deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur la sous-location professionnelle et immobilière. C'est-à-dire que tu ne possèdes pas de biens, tu vas les louer mais d'ailleurs tu vas générer des revenus tous les mois dans l'immobilier et tu vas voir de manière assez rapide. Et la deuxième, c'est dans la conciergerie, c'est-à-dire comment créer une conciergerie d'appartements, comment créer un business pour accompagner les propriétaires à gérer leurs appartements en location durée. durée. Tu vas voir que ces deux activités qui, moi, m'ont permis complètement de me relancer justement en tant qu'entrepreneur et qui m'ont permis clairement d'accélérer ma croissance. Je te propose donc deux formations gratuites à découvrir dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va parler justement de location courte durée On va parler de comment gérer nos chauffages, comment gérer l'électricité et comment piloter finalement le chauffage dans nos appartements. Parce que pour la plupart du temps et notamment si tu fais de la sous-location, voire même de l'investissement locatif, tu vas être concerné par rapport eh bien, à cette problématique de mieux contrôler et mieux piloter finalement les différentes factures énergétiques. Et là, j'ai envie de te dire, vu la période qui, dans laquelle on est, c'est de plus en plus indispensable de vraiment s'y coller et de vraiment trouver des alternatives, de trouver des solutions. Alors, si tu es investisseur IMO, franchement, je te recommande dès maintenant d'investir eh ou de faire mettre par ton artisan tout de suite au moins un thermostat donc qui va notamment intégrer le, un fameux euh, fil pilote. Donc ce feed pilote va tout simplement piloter le chauffage. Donc en règle générale aujourd'hui, bah c'est vrai que quand on fait de la rénovation, on part plutôt sur eh l'électrique. Hein, on oublie complètement les, les chaudières. Je vois, je viens de terminer la rénovation d'un appartement. On était sur un principe de chauffage à la ch en chaudière avec des radiateurs classiques. On a tout fait sauter et on a tout remplacé par des radiateurs électriques. C'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. C'est ce qui est de plus j'ai même envie de te dire, le plus facile à maintenir. et euh, Parce que c'est vrai qu'avec la chaudière, il y a aussi beaucoup de problèmes, il y a aussi des questions de coûts, bien évidemment. Bref, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels je ne vais pas forcément revenir ici dans cette vidéo. Mais voilà, un petit peu aujourd'hui, moi, très clairement, tous mes appartements, pour la plupart, sont équipés d'électricité euh, en termes de chauffage. Donc, si tu es un investisseur, bah, commence déjà par au moins mettre un thermostat dans ton logement et si possible, avec euh, éventuellement un thermostat qui serait peut-être enfermé dans une pièce euh, un petit peu isolée, tu vois, ou un système avec un avec une clé, et du coup que tu une sonde, la sonde qui va permettre donc de, de récupérer la température, qui elle, pour le coup, soit déportée. Donc ça, ça serait vraiment l'idéal, si tu es investisseur immobilier, que tu es en pleine rénovation, d'y penser dès maintenant, et d'intégrer de la domotique tout de suite euh, au niveau de tes différents équipements, pour que tout de suite tu puisses eh bien avoir... Euh, tout, euh, tout prêt pour justement bien euh, avoir un, un, un logement qui soit prêt pour euh, les différentes périodes euh, hivernales et pour justement mieux piloter euh, ta facture énergétique sur le chauffage. Après, si tu fais de la sous-location ou peut-être c'est si un appartement qui est déjà équipé, voilà, et eh bien du coup, la vraie question c'est comment on fait pour mieux gérer ces factures électriques. Donc, très certainement, Très fréquemment, eh bien, tu vas donc avoir euh, bah, des radiateurs un petit peu anciens. Donc déjà, passe un petit peu sur des radiateurs qui sont un petit peu plus récents, bien évidemment, parce que généralement, ils intègrent des nouvelles technologies, notamment si les fenêtres sont ouvertes, etc. Et du coup, ça va quand même énormément aider. Moi, je me rappelle avoir fait euh, une erreur, notamment où j'avais acheté des radiateurs Notamment chez le roi Merlin, où euh, eh c'est des radiateurs qui étaient euh, soi-disant connectés, avec un système de box, et euh, cette box était connectée eh bien, à ma, ma box internet, et ça me prend, permet de prendre la main sur les radiateurs. Alors c'est très bien, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a quand même deux problématiques. La première, c'est si le voyageur bah, débranche la box tu ne peux plus accéder donc à tes, euh, à tes, comment à tes radiateurs. Mais c'est aussi la deuxième problématique, c'est également euh, que du coup, le voyageur a toujours la main. C'est-à-dire que le radiateur est en mode programmé, mais si lui, reprend la main dessus et qu'il remodifie tout simplement le paramétrage, eh bien il reprend la main et là, pour le coup, c'est foiré, c'est loupé, c'est mort et tu ne peux plus rien faire. Donc Après, il y a toujours ceux qui vont dire « je mets des messages ou je mets une affiche en disant au voyageur de ne pas y toucher, etc. » Dans les faits, euh, je peux t'assurer que quand c'est lié au chauffage, généralement, euh, les personnes ont tout le temps froid. Bah, et forcément, ils ne sont pas chez eux et donc, ils ont naturellement froid. Alors que chez eux, ils auraient peut-être essayé plutôt de réguler. C'est pas eux qui payent. Donc, bien évidemment, tu doutes bien qu'ils euh, en ont que faire. Et euh, du coup, c'est le cadet de leurs soucis. Donc, du coup, comment on peut clairement euh, faire Parce que bah en fait, on a, il faut bien trouver des solutions. Donc déjà, la première question qu'il faut te poser, c'est déjà, est-ce que c'est un chauffage collectif moi, je j'ai je des appartements dans une copropriété où là, c'est une chaudière euh, principale qui gère tous les appartements. Et là, j'ai envie de te dire, ça ne va pas changer grand-chose. C'est la chaudière euh, générale qui contrôle l'ensemble des appartements. Et là, pour le coup, malheureusement, c'est un peu compliqué. Alors, il arrive fréquemment d'ailleurs que les voyageurs me disent, il fait trop froid dans le logement. J'ai une, une autre copropriété où on a un système de plancher chauffant. Et c'est vrai que quand tu n'es pas habitué au plancher chauffant, c'est un peu déstabilisant. Et naturellement le voyageur me dit qu'il a froid en fait, parce qu'il n'est pas habitué, et peut-être même que euh, quand il met le chauffage, il se met proche du chauffage, ou euh, il met son siège à proximité, etc. Là, tu n'as pas du tout cette, cette, cette problématique-là, puisque c'est un principe de chauffage au sol. Et en fait, la température ambiante est largement au-dessus de 20 donc pas de souci de, de, de, de froid mais certains euh, ont quand même cette problématique donc moi déjà je, il faut absolument euh, le préciser donc, euh, du coup, dans tes annonces le préciser aussi dans peut-être dans un écriteau que tu avais dans, dans ton appartement mais c'est aussi à mon sens c'est proposer euh, eh bien, euh, des couvertures proposer euh, des, des, euh, des, des accessoires supplémentaires pour que quand ils vont dormir, eh bien, ils auront de quoi, euh, tu vois, ou euh, une plaide éventuellement, enfin, qu'ils aient des, des équipements supplémentaires que tu ne mettrais pas habituellement, que la couette suffit, eh bien là, renforce ce côté-là pour du coup leur donner quand même des possibilités dans le cas où ils auraient vraiment froid. Parce que s'ils ont vraiment froid, je peux t'assurer que, enfin si eux, ils considèrent qu'ils ont vraiment froid, il y a très forte chance qu'ils quittent ton logement. Donc ça, pense-y. Pense à rajouter ce, ce, ces, ces petits éléments, c'est pas grand chose, mais voilà. Alors je sais aussi que certains me disent, bah ouais, mais comment tu gères les réclamations? Parce que si le voyageur te dit ça, comment tu fais Bah oui, si c'est un principe de chauffage général, euh, bah malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. Quoi. Donc c'est leur expliquer que bien évidemment toi tu ne peux rien y faire, que c'est un chauffage centralisé et que donc tu ne peux pas intervenir personnellement sur le logement, c'est absolument impossible, mais que néanmoins tu vas remonter l'information. Tu vois, ce qu'aime bien aussi avoir le voyageur, c'est toujours avoir, être certain que derrière son message a été traité, pris en compte, qu'on a pris en compte ses euh, réclamations, etc. Il enfin, toujours ce principe de rendre le service, demander. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça ne l'oublie pas. Dis-lui euh, qu'effectivement, même si dans les faits, tu ne vas pas appeler euh, toutes les 5 minutes le syndic pour, euh, ou chaque jour le syndic pour remonter le chauffage. Mais bon, euh, si tu as plusieurs voyageurs qui te font la réclamation, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser quand même la question. Et puis après, si c'est un cas isolé, tu dis oui effectivement, je vais faire la demande, mais sachez que voilà, je ne suis pas malheureusement, je ne peux pas personnellement faire quoi que ce soit. Néanmoins, je vous ai quand même prévu des couvertures, des éléments supplémentaires, etc., etc. Alors certains vont me dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas rajouter du coup des petits radiateurs d'appoint euh, Bien évidemment non, parce que les radiateurs d'appoint. C'est juste hyper énergivore, ça consomme énormément d'électricité, c'est juste pas possible. Quoi. Et puis alors là, pour le coup, je peux vous assurer que votre voyageur, il va mettre ça à fond et là, vous allez vous retrouver avec des factures d'électricité qui vont juste être n'importe quoi. Faire attention aussi aux voyageurs qui restent plusieurs mois parce qu'il y, y a un risque qu'il a, il a, il a, il amène, qu à un moment donné, parce que ça coûte pas cher. Hein, les tiradateurs radiateurs d'appoint, on est sur 20-30 euros et là, ça peut euh, vite euh, avoir des conséquences sur votre facture. Donc une autre solution aussi que vous pouvez explorer. Alors honnêtement, je ne l'ai jamais mise en place, mais j'y réfléchis, euh, c'est de préciser dans votre annonce que eh bien vous ferez dans le cas d'une réservation moyenne durée sur plusieurs mois, eh bien vous ferez un relevé du compteur donc à son arrivée et vous ferez un relevé du compteur à sa sortie et que bah, vous vous allez partir sur une consommation moyenne et que si malheureusement, il y a une consommation excessive, eh bien tout simplement ça lui sera facturé et vous mettez précisez bien le montant et l'idéal, c'est même de lui faire remplir un contrat papier pour le coup. Euh, pour cette façon, euh, si c'est plusieurs mois, moi, je vous recommande vraiment d'avoir un contrat supplémentaire en plus de, de ce qui se passe sur Airbnb. Mais au moins, tout sera écrit. Et au moins, vous pourrez euh, éventuellement envisager du prendre une caution supplémentaire et lui dire bah, « moi, je déduirai ça de la caution ». Sachez que ça se pratique. Hein, donc, ce n'est pas du tout illégal. C'est juste qu'en France, c'est vrai que ce n'est pas très dans les mœurs. Mais vu ce qui est en train d'arriver… Moi, je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être obligé d'arriver à un système comme celui-ci Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est là du coup, c'est à l'opposé euh, du, du principe du check-in automatisé. Oui, je l'entends, mais franchement, euh, les factures aussi d'électricité, c'est un vrai coût. Euh, et à un moment donné, ça peut complètement remettre en question votre business, euh, votre activité, très clairement. Donc ça, c'est le chauffage central. Après, il y a la chaudière, donc euh, la chaudière individuelle que vous avez dans votre logement. Et là, j'ai envie de vous dire, euh, bah déjà, voyez s'il n'y a pas un thermostat euh, qui est déjà prévu. Généralement, il y a un thermostat et il y a justement des fils pilotes où il y a des radiateurs, euh, donc par exemple à eau, qui euh, tout simplement, bah, euh, comment dirais-je, sont contrôlés par, par la chaudière. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est installer par exemple un système, euh, je, vais, je vais vous mettre ici sur cet écran, donc euh, un système de net atmo. Donc ce système Net NetAtmo, c'est tout simplement un, euh, comment dirais-je, un, un, un, un petit boîtier qui va, qui va donc, ce, ce, un thermostat tout simplement connecté qui va se mettre dans votre pièce. Il y aura un autre petit système qui sera relié à votre chaudière et via donc le, le Wi-Fi, euh, vous allez pouvoir piloter le thermostat et le thermostat va communiquer euh, donc via le principe du courant électrique, notamment le courant porteur, et eh bien va communiquer avec ce petit boîtier qui lui-même est connecté à la chaudière. Et c'est ce qui va permettre et eh bien à distance de prendre la main sur… Eh bien la température. Et même si le voyageur venait à remodifier, vous avez toujours la main ou vous reprenez la main, il n'y a aucun problème. Quoi. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, C'est un, un système, je vous, je vous mettrai le lien bien entendu dans la partie description, vous pourrez euh, le consulter. Et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite après, alors, on arrive aussi à éventuellement euh, ceux qui souhaitent éventuellement piloter le chauffage via euh, de manière plus personnalisée, peut-être par pièce. Là, c'est possible également, il existe donc des vannes thermostatiques qui sont pilotables. Chaque vanne est pilotable via une application. Pareil, même principe, Netatmo qui fait la même chose, qui vous propose aussi ce type de, ce type de produit qui va vous permettre de prendre la main avec des vannes. Vous allez remplacer la vanne de votre chauffage à, donc à, eau, à eau chaude. Vous allez tout simplement remplacer cette vanne et mettre cette vanne à la place. Et cette vanne va contrôler tout simplement le chauffage. Moi, je vous conseille aussi toujours de rajouter quand même un écriteau pour expliquer aux voyageurs pourquoi vous avez mis tout ça en place et tout simplement pour des raisons aussi, euh, comment dirais-je, écologiques, hein, pour entrer dans le, dans, dans le principe, voilà, on, on, on met tout en œuvre pour aujourd'hui combattre l'écologie, que donc vous avez installé tout ça et que donc vous leur demandez de ne, de ne toucher à rien, que tout a été réglé et que si éventuellement il y avait un souci de chauffage qui trouvait que c'était insuffisant, qu'ils vous fassent la demande. Et vous, effectivement, vous pouvez éventuellement peut-être monter d'un degré ou deux degrés. Hein, des fois, il ne suffit pas de grand-chose. Mais le voyageur, généralement, quand il arrive, c'est à ce moment-là où il, a, il peut avoir un peu froid, ou le soir, etc. Et euh, je sais que la loi euh, impose un minimum de 19 degrés, mais pour certains, 19, c'est vraiment pas assez. Même 20, c'est pas assez. Certains ont besoin de 21, 22. Enfin, Bon, euh, j'ai envie de vous dire, pour certains voyageurs, faites ce petit effort. D'accord Tous les voyageurs ne sont pas comme ça, mais faites ce petit effort d'aller… Alors, bien entendu, vous n'allez pas vous mettre à cap 24-25, mais faites quand même cet effort tout en leur expliquant que vous êtes aussi là pour, euh, voilà, pour réguler un petit peu euh, ce qui est en train de se passer, que vous acceptez une petite tolérance, mais qu'après, malheureusement, bah, ça sera sujet à facturation supplémentaire. Hein, tout simplement, je crois qu'il faut, euh, faut être clair et il faut bien expliquer ce qui est aussi en train de se passer, notamment par rapport à nos consommations électriques qui sont aujourd'hui euh, surfacturées. Ensuite, il y a la partie électrique. Donc là, tout. ça concerne quand même beaucoup d'appartements et je pense que vous êtes dans plutôt dans cette configuration-là. Bon, aujourd'hui, très clairement, 70% de mon parc euh, d'appartements, j'en ai à peu près euh, 80-90 en tête. Euh, aujourd'hui, les, les trois quarts sont en électrique. Donc là, en fait, il y, y a deux grands principes. Il y a soit vous avez des prises qui ont un fil, euh, un fil comment dirais-je, pilote, et d'autres qui n'en ont pas. Donc généralement, les anciens systèmes eh n'ont pas de fil pilote. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote C'est quand vous débranchez votre radiateur, généralement il y a trois, deux ou trois arrivées. Donc s'il y a deux arrivées, c'est clair, il n'y a pas de fil pilote. S'il y a trois arrivées, peut-être qu'il y a un fil pilote. Généralement, c'est un fil noir ou c'est un fil gris. Donc vous vérifiez. Et en règle générale, quand il y a un fil pilote, il y a aussi normalement un thermostat. Donc déjà, si vous ne voyez pas de thermostat dans la pièce, c'est que malheureusement, avec duels électriques, à mon avis, c'est mort. Euh, même s'il y a un câblage, euh, il n'y a rien qui a été prévu. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi acheter un thermostat. Ou une autre solution qu'on va voir dans quelques instants. Ensuite, il y a le, les radiateurs qui n'ont pas de fil pilote. Et là, du coup, ça veut dire que très clairement, bah, en fait, tout se pilote dans le radiateur. On ne peut pas le, le déporter. c'est pas possible. C'est tout se fait sur le radiateur. Le thermostat que vous pourriez installer, parce que le principe fil pilote, si vous voulez, c'est que tout soit piloté via un thermostat. C'est-à-dire qu'un thermostat vient tout simplement alimenter via le tableau électrique eh bien, les différents fils pilotes qu'il y a dans, toute la, euh, dans, dans toutes les pièces et vient automatiquement mettre à jour le chauffage. Du coup, si vous êtes dans la configuration que vous avez un fil pilote sur le qui, qui, qui, qui est prévu de base eh bien euh, vous avez et que vous souhaitez éventuellement piloter par radiateur et eh bien le, le, le, le, le principe alors si un thermostat moi je vous encourage plutôt à piloter directement le thermostat rajouter un petit boîtier qui vient piloter le thermostat mais si au contraire vous voulez piloter radiateur par radiateur vous avez ce petit produit et bien entendu tout ce que je vous parle ici je vous mets les différents liens dans la partie description ce qui vous permettra et eh bien de regarder tout ça vous avez ce petit produit donc de chez Etsy voilà, qui se présente comme ceci et donc qui du coup se connecte directement à la prise et du coup c'est déporté, ça intègre une sonde que vous mettez euh, un tout petit peu à côté du radiateur, pas très loin finalement et ça va automatiquement si vous voulez prendre la main sur le radiateur et en plus de ça, ça va vous permettre, eh bien, euh, ce produit de, de, de, de piloter le chauffage, donc la température, mais également aussi de bloquer l'accès aux touches. C'est-à-dire que vous allez tout simplement bah, condamner, le voyageur ne pourra pas intervenir sur le système, ça va tout simplement prendre la main. Donc ça, c'est plutôt bien, mais ça nécessite le fameux fil pilote. Donc ça, c'est euh, une solution euh, envisageable, mais euh, encore une fois, qui doit quand même nécessiter un minimum d'équipement dans, euh, dans votre appartement. Ensuite, après, vous avez euh, bah, du coup les autres radiateurs. Et là, pour le coup, c'est assez souvent qu'il n'y a pas de fil pilote. C'est quoi Eh bien, généralement, c'est juste une prise électrique. Euh, donc, soit le, ra le radiateur est directement, directement euh, connecté euh, avec des dominos. Vous retirez le cache et vous trouvez les dominos. Et là, c'est connecté directement. Ou bien, sinon, c'est carrément une prise et ça a été plugé dessus. Sachant que la loi, normalement, impose qu'il y ait vraiment, qu vraiment un courant différent entre les prises électriques classiques. Et le chauffage électrique. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette situation, mais je vais quand même vous présenter deux produits qui sont distincts. Vous avez déjà celui-ci, pareil, je vous le mettrai dans la description, bien évidemment. Donc, c'est un système comme celui-ci, où là, donc, on se connecte directement là, et là, ça se connecte sur une prise de 120 volts. D'accord Vous avez donc la, la petite sonde qui est ici, et là, donc, ce qui est plutôt bien, c'est que vous réglez la température, vous mettez la plage entre temps et temps, et c'est un principe de on off donc là on ne va pas réguler la température mais on va par contre le couper à distance donc c'est pareil c'est euh, alors ça pour le coup c'est un système euh, comment dirais-je euh, qui est également pilotable à distance hein. donc vous avez une application que vous allez pouvoir télécharger tout comme le principe de chez Etsy hein, que je vous ai pas dit tout à l'heure vous avez une application que vous allez euh, télécharger et qui va vous permettre de piloter ça à distance là c'est exactement la même chose avec ça Puisque vous allez eh bien, euh, piloter via l'application. Vous allez pouvoir aussi le régler directement euh, ici sur l'affichage. Et donc automatiquement, c'est on-off. C'est-à-dire que dès que ça atteint la température, bah, tout simplement, le système se met en off et ça coupe automatiquement votre radiateur. Un autre système aussi que vous pouvez euh, donc utiliser, c'est un principe c'est euh, un système de, de switch, hein, donc un module switch. Donc pareil avec euh, donc la petite sonde qui est déportée. Et là il y a un petit peu de câblage à faire, d'accord, vous allez tout simplement bah, vous connecter euh, ici, et en fait donc vous allez rentrer ici, vous allez ressortir par, par ici, et en gros le système se met entre le radiateur et euh, donc enfin se met au niveau du radiateur, enfin entre l'arrivée et euh, l'arrivée du radiateur, hein, il se met entre les deux et tout simplement bah, la petite sonde qui est ici va contrôler et là pareil vous avez un principe d'application. Et c'est pareil, vous pouvez eh bien, piloter à distance tout simplement la température. Et automatiquement, dès que la température va franchir le seuil, eh bien, le système va tout simplement couper le radiateur. Alors tous les produits que je vous ai fait voir juste ici, c'est des petits produits qui ne coûtent pas très cher. Hein. C'est entre 20 et, et je crois 35 ou 40 euros pour chacun à peu près. Donc ce n'est pas non plus très très cher. Si vous avez par exemple deux chambres, plus un ou deux dans la pièce principale, ça vous en fait quatre. On va dire qu'en gros vous êtes à peu près aux alentours d'une centaine d'euros. 100, 150 euros, ce qui à mon sens pas très cher au regard des, euh, des économies que vous allez pouvoir euh, réaliser. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire sur, sur, la, sur tout ce qui était, ce qui concerne les chauffages. Tous ces produits, vous les retrouvez euh, dans la partie euh, description, ça va vous permettre de les, de, les, de les consulter, de voir un petit peu le fonctionnement. Nous, on est en train vraiment en fonction parce que ça dépend de chaque appartement. Vous l'avez compris, chaque appartement a sa part, la même, le même fonctionnement et donc un produit que vous allez acheter ne va pas forcément correspondre à l'appartement. Il faut déjà que vous preniez connaissance des lieux. Est-ce qu'il y a un thermostat ou pas Est-ce que c'est une chaudière Est-ce que c'est de l'électrique Si oui et quand vous débranchez, est-ce qu'il y a des fils pilotes Il faut s'assurer de tout ça et en fonction… Donc, de la typologie de votre appartement et de ce qui a été mis en place, eh bien, vous allez pouvoir brancher différents systèmes, comme j'ai pu faire voir ici, et qui vont vous permettre, via une application, eh bien, donc, l'application, à chaque fois, c'est une application différente. C'est pour ça que moi, je vais vous recommander après de bien mettre tous les radiateurs, comme ça, vous aurez tout directement sur votre application, et vous allez pouvoir piloter ça directement à distance depuis votre smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, bien évidemment, si celle-ci vous a convenu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous voulez peut-être avoir des précisions Ou est-ce que peut-être vous avez des, des, des suggestions aussi à faire Peut-être que vous avez des systèmes. Je sais aussi, je ne l'ai pas dit ici, qu'il existe aujourd'hui des sociétés qui ont développé des, des systèmes de boîtiers qui se mettent sur les vannes en fait, thermodynamiques. Et qui viennent tout simplement vous verrouiller, vous avez un petit verrou et donc c'est verrouillé. Donc en fait, vous ne pouvez pas accéder à la vanne. Ça, ça existe également. C'est un produit qu'on peut retrouver aussi et qui va permettre de faire la même chose. Et je sais aussi que certains ont réfléchi à des systèmes, euh, si vous voulez, des boîtiers avec pareil un verrou qui viennent carrément se mettre sur euh, l'affichage digital de votre, de votre radiateur. Et euh, bah du coup le, le voyageur ne peut pas prendre la main hein, c'est vous qui programmez à distance. Mais par contre, ça veut dire que la température, Là, il faut venir directement dans le logement pour faire les différents réglages. Si vous avez un voyageur qui malheureusement n'est pas forcément euh, très convaincu par temps perdu, vous voyez, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors que là, avec ce genre de système, vous pouvez quand même prendre la main à distance. Et euh, on le sait aujourd'hui, si on fait cette activité, c'est aussi pour avoir notre liberté et pouvoir euh, profiter de la vie tout en ayant notre business qui tourne en, en automatique. Voilà les amis, on a terminé. Sur ce, belle journée. Euh, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. A très bientôt pour une prochaine vidéo.